Bonjour, je suis Didier prince agboudjan Je suis enseignant-chercheur en droit de l'homme et membre du pôle de recherche en développement intégral, écologie et éthique. Et je suis co-directeur pédagogique du diplôme universitaire en développement local et droits humains. Et je suis Pascale Vincent, chargée de mission de formation et de recherche au CEDEL. Je suis également co-directrice pédagogique de ce diplôme. Nos deux instituts ont décidé de s'associer pour créer cette formation en vue de croiser plusieurs disciplines et de relever les défis du développement durable et des transitions. Ce DU original est le seul en France qui croise les questions de développement local durable et de droits humains. Le principal objectif est de former des étudiants issus du droit et du développement. Pour intégrer les questions de droits humains aux actions de développement local. Nos étudiants, pour cela, ils acclatent des outils, des méthodes qui sont adaptés à cette nouvelle approche et ils sont mis en situation à travers des études de cas et des exercices pratiques. Ils travaillent dans des groupes qui sont des groupes multiculturels qui leur permettent d'échanger des expériences professionnelles. Et la pédagogie qui est proposée leur permet aussi d'apprendre plus vite mais aussi de mobiliser autrement leurs compétences et de manière plus complémentaire. À travers leur parcours, les étudiants suivent différents modules et développent des compétences pratiques, comme par exemple faire un diagnostic territorial par les droits humains et centrer sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Ils s'exercent à élaborer des projets de développement qui intègrent les droits fondamentaux et animer une démarche participative autour des projets. Nos étudiants savent élaborer aussi une démarche de plaidoyer pour influencer positivement les politiques publiques. Pour intégrer le, le diplôme universitaire développement local et droit humain, nous demandons aux candidats d'avoir un bac 3. Mais il est aussi possible d'intégrer le diplôme avec un niveau bac 2 pour ceux qui ont déjà plusieurs années d'expérience. Alors la sélection, elle se fait sur dossier et elle tient compte des motivations des candidats. À la fin de leur formation, nos étudiants peuvent intégrer des postes dans les associations, les ONG, mais aussi les, so les services de proximité des collectivités territoriales en France ou à l'international. Certains d'entre eux font aussi le choix de poursuivre leurs études et valider un bac 5 au CIEDEL ou à l'Institut des Droits de l'Homme de Lyon. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre site internet ou à nous contacter directement. A bientôt